qui est la grande périphérie de l'île de France et ce sont les gens qui viennent ils viennent parce que le prix du foncier est moins élevé qu'ailleurs et se retrouvent à faire ce mouvement pendulat qu'on connaît bien avec des déplacements qui peuvent être extrêmement longs et avec une offre de transport qui est totalement déficiente si je prends la circonscription le seul moyen de transport public qui existe c'est la ligne D du RER et avec ça ça veut dire que des gens qui vont simplement de Seine-et-Marne en Seine-et-Marne sont obligés de passer par Paris pour repartir vers en fait, dans, dans les lieu de destination. La cohérence, c'est de partir du mode de vie de ceux qui euh, habitent une commune et s'adapter à ce mode de vie pour leur offrir des services qui correspondent. Ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte de mettre en place des services qui font gagner du temps, par exemple à l'arrivée, et je prends un exemple encore concret. La semaine dernière, nous avons dans ma commune ouvert un marché le vendredi soir qui est en fait sur la place devant le RER et permet donc à des gens qui rentrent du boulot de sortir et de pouvoir trouver un marché avec l'alimentaire et de faire leur courses pour le week-end et pour la semaine. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que plutôt que de rentrer chez eux, de repartir ensuite faire leur courses le lendemain ou le lendemain on leur a permis de gagner peut-être deux ou trois heures de temps euh, euh, disponible pour autre chose euh, par ce canal-là. Et donc, euh, c'est une façon d'être cohérent. Il n'y a pas d'ensembler, personne ne pense euh, cette, euh, la cohérence de, ces, de, cette, de cette intermodalité. Intermodalité, c'est le, le mot que tout le monde a à la bouche, mais qui n'est concret nulle part. Je prends l'exemple encore de l'Île-de-France, avec les gares qui vont être construites sur le Grand Métro Express, sur le Grand 8, où les gares ne sont toujours pas conçues de manière totalement intermodale. On ne sait pas où arriveront les bus, on ne sait pas que feront les véhicules autonomes quand il y en aura, où les VTC, les taxis, les vélos sont plus ou moins bien pris en considération. Et donc on voit bien que cette problématique-là n'est pas encore intégrée elle est aussi liée à notre capacité jusqu'ici à imaginer les véhicules partagés. On y vient, ce qui se fait en termes de covoiturage, ce qui se fera demain en termes de véhicules autonomes, de transport à la demande, tous ces modes qui peuvent favoriser des transports qui sont parfois qui sont des transports collectifs, de petits collectifs. Les français comme les Américains, comme les Occidentaux de manière générale, ont une deuxième maison avec leur voiture. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que progressivement euh, le véhicule soit un instrument de mobilité et non plus la deuxième maison Et comment est-ce qu'on fait pour que euh, ce, ce, cette culture euh, du partage euh, puisse se diffuser La meilleure façon de le vendre, c'est non pas d'en faire un élément euh, de contrainte supplémentaire sur nos vies, mais d'en faire un élément euh, de confort. Il faut que chacun comprenne que demain, il sera en réalité l'utilisateur d'un parc automobile dont il aura non pas la disposition exclusive mais partagée, mais qu'en échange de cela, il aura un confort d'utilisateur qui sera maximum. Oui, il faut une vision, à un moment, une vision commune, une vision cohérente, qui soit euh, l'horizon sur lequel les gens peuvent se projeter. C'est plus facile d'expliquer à quelqu'un euh, qu'on va commencer par telle ou telle étape quand il voit l'objectif final et à quoi ressemblera sa vie, sa ville, celle de ses enfants euh, dans 20 ans. Dans euh, le cadre du débat sur euh, la mobilité euh, parisienne, j'ai suggéré euh, qu'on nous ayons, à un moment donné, un grenelle de la circulation en Ile-de-France qui permette de rassembler tous ces acteurs-là et de faire en sorte que ce soit à la fois une vision partagée, qui permette d'aller évidemment vers moins de pollution et moins de, moins de circulation, mais en même temps que ce soit dans une démarche qui puisse être acceptée par tous et donc dont les étapes soient discutées et dont on puisse ensemble en sorte que les agendas coïncident, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des restrictions qui correspondent à des offres nouvelles, et que ce soit ce balancement-là qui permette aux gens de ne pas vivre ça comme uniquement une contrainte supplémentaire, mais comme à la fois des opportunités nouvelles en termes de mobilité qui leur seraient ouvertes, et en même temps la chance de vivre dans une région qui serait moins polluée. Et oui, moi je suis très attaché à l'idée que euh, on est... Euh, une conduite qui soit sous le sceau sous le de l'intérêt général et donc que ce soit un service public qui, même si l'offre de mobilité peut être non exclusivement publique, mais que ce soit un service public qui ait la charge de rassembler ces offres, de les mettre en cohérence et de faire en sorte que les délégations se fassent de la bonne façon et ne pas laisser s'installer une forme de, euh, de... que la concurrence soit pas le seul moteur qui peut avoir parfois des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients parce que, euh, on le sait bien, la concurrence amène à traiter exclusivement les, les trajets qui sont les, les trajets rentables. Or notre vision doit être de permettre de mailler un territoire et de laisser personne au, au bord du chemin. Moi je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, quoi que ce soit, à une condition, c'est que ce qui permette de le vérifier et de le réguler, ce soit le service public, et que ce soit l'autorité publique, que ce soit l'intérêt général qui commande ces réponses et non pas la seule loi de la jungle. À ces conditions-là, tout est possible et tout peut être complémentaire.